Bonjour, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas fait de vidéo et désolé pour ce long silence, mais voici le secret du jour. Quel est l'exercice de respiration profonde le plus simple, le plus efficace, c'est-à-dire à la fois apaisant et donnant de l'énergie C'est maintenant. En yoga, cette respiration s'appelle Chaturanga Pranayama. Détendez-vous, rien de très compliqué. Chatur, ça veut dire quatre, ça se ressemble d'ailleurs. Anga, c'est les parties. Une respiration a quatre parties. Pranayama, c'est le contrôle du souffle. Contrôle du souffle en quatre parties. On ne s'en rend pas compte, mais notre respiration a naturellement quatre parties. J'inspire, ce qui peut être symbolisé par une montée. Je bloque mes poumons pleins, ce qui peut être symbolisé par un plateau. J'expire, c'est une descente. Et je bloque poumon vide, symbolisé par un plateau en bas. Ce qui fait bien un carré. Quatre parties. Cette respiration va être assez simple à suivre parce que je vais facilement compter. Je vais compter quatre temps pour chacune des quatre phases de mon carré. Au début, je vous conseille de compter plutôt trop vite que trop lentement. Et vous pourrez, suivant votre confort, éventuellement par la suite ralentir et apaiser cette respiration. Mais elle doit surtout vous convenir à vous. L'association est simple vous devriez pouvoir sentir que vous pourriez la faire deux ou trois heures. Je vous rassure, ça n'est pas le but. Même si vous ne faites que 30 secondes à une minute, c'est déjà très efficace. Mais la sensation doit être celle qui vous donne l'impression que vous pourriez le faire vraiment très longtemps sans accumuler aucune fatigue. Au contraire, elle va vous donner une énergie, mais une énergie bienfaisante et sereine. Petite précision, on peut faire cette respiration ou du bout du nez comme on dit, ou la respiration Ujjayi, c'est une pratique extraordinaire que je vous précise juste dans la description, au-dessous, allez commençons, donc je vais te proposer évidemment une vitesse, vite, rapidement, si ça vous semble trop lent, accélérez légèrement, allons-y, inspire, Bloc, sans forcer. Souffle. Bloc. Encore une. N'hésitez pas à accélérer si c'est trop lent. Expire. Bloc. Continuez encore au moins une fois votre rythme. Trouvez la vitesse lenteur qui vous convient et qui vous apaise. Profitez des deux plateaux pour mon plein là-haut, pour mon vide en bas, pour vous détendre, non seulement musculairement, mais aussi que la tour de contrôle se calme, se connecte à la lenteur de l'instant présent. Combien de temps faire cette respiration? Je l'ai évoqué juste avant. En fait, en yoga, il n'y a pas de minimum et de maximum. La bonne durée, c'est celle que vous allez faire effectivement. 30 secondes, une minute, c'est déjà tellement plus que pas du tout. Donc, suivant le moment qui est le vôtre, le matin, entre midi et deux pour la pause, le soir, n'hésitez pas à pratiquer. Ne serait-ce qu'une petite minute, 60 secondes font vraiment la différence et va vous apporter un réel bonheur, un réel bien-être. À quel moment faire cette respiration Elle peut être faite toute seule. Ou juste avant une méditation par exemple. D'ailleurs à propos de méditation j'ai préparé une fiche que je vous offre très volontiers. Il suffit de cliquer sur le lien qui est encore une fois dans la description et vous m'envoyez votre mail. Aussitôt je vous envoie cette fiche. Donc résumons rapidement quatre parties, quatre temps pour chacune des parties. Le confort, la détente, la durée qui vous convient. Et n'oubliez pas que c'est l'occasion d'apaiser la tour de contrôle. Et le plus important, c'est de s'y mettre. Allez, vous essayez juste après cette vidéo. Je compte sur vous. Allez, à bientôt.